Cette épidémie se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. Il y a une foule incontrôlable dans la rue. Les bâtiments sont en feu. Les autorités se préparent pour plus d'émeutes ce On soir. On assiste à des incendies, des affrontements. On l'a retrouvé la confiance. confiance. Le complètement défiguré. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Le CDC place en quarantaine une partie du Midwest des États-Unis. Engagement, honnêteté et intégrité. Quelles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corporation Et ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. Et je dis adieu à cette ville. Qu'est-ce qui se passe dehors Est-ce que ça va Brad, c'est toi Écoute, sors vite de chez toi. Qu'est-ce que tu racontes Pas le temps de t'expliquer. Va-t'en chez toi Tout de suite Ok, je me prépare et je... <rire> <rire> Quoi ça J'en ai aucune idée. Mais il a une dent contre les deux membres du Star encore au Toi et moi. Je vais pas moisir, J. T'as vu ce bordel Si on reste là, je donne pas cher de notre peau. Comment est-ce qu'on en est arrivé là oh. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les emmerdes n'arrivent jamais seuls. C'est comme Harley Et Empire. Autre chose. On va s'en sortir tous les deux. Nédil, ah, je sais comment ça va finir. Non, ah. c'est toi. On est toujours une équipe. Évidemment. Alors promets-moi de ne pas te faire voir comme moi. Ah, bah ouais Parlons-en du travail de la police Vous voulez aider Alors allez-vous menoter un de ces monstres Monsieur, c'est votre dernière chance Personne d'autre ne viendra vous aider J'irai nulle part Je préfère encore crever de faim ici, plutôt que d'être bouffé par ces morts vivants Alors foutez-moi la peine Moi, c'est Carlos. Je viens de sauver. Allez, on va se mettre à l'abri On est en sécurité. J'espère. C'est là qu'on regroupe les survivants. Où ça, là Les gars ont converti des rames de métro en abri. Je crains rien. C'est bon. Besoin d'espace, hein C'est bon, j'ai compris. Ah, oh, c'est pas vrai Quel connard qui a fermé ça Désolé, on va devoir faire le tour. Hé hey, Qu'est-ce que tu sais sur ce monstre Rien. J'ai jamais rien vu de semblable. Mais c'est pas un zombie. Il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir. T'aimes pas ce genre de mec Non merci. Je te laisse. Ah. Écoute, avec moi tout va bien se passer. Je suis de l'UBCS le groupe de lutte contre les menaces biologiques d'Umbrella. Tu te fous de moi C'est une blague, c'est ça ?– C'est vous qui avez causé tout oh, ça !– Du calme Qu'est-ce que tu racontes Écoute, t'es pas obligé de me croire. mais moi, je vais à l'abri. Viens Allez, c'est par là charmante demoiselle a besoin de nous. Carlos, t'as même pas demandé son nom à cette charmante de demoiselle. Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon, le Stars. Son nom, c'est quelque chose comme Valentine. C'est Jill. Ravi de te rencontrer, Jill. Je suis Victor, chef de plateau de l'UBCS. Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils. Oh. Je vois. Et comment ça se passe La ville est complètement coupée du monde, isolée. La grande majorité des 100 mille citoyens de la ville vont mourir. Enfin, façon de parler. Mon plateau a essuyé de sérieuses pertes. Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens, désormais. Bon bah, vous pouvez remercier votre employeur pour ça. Ouais. Eh bien, on fait tout ce qu'on peut, ici. Si on réussissait à faire des marais ce on pourrait évacuer quelques survivants. Mais on a besoin d'aide. Les hommes n'y arriveront pas tout seuls. Très bien. J'en suis. Et je fais ça pour eux. Pas pour vous. Eh hey, oh On veut tous la même chose. Merci, Jim. Bon, super flic. Prends ça. Tu servira à rester en contact. Je sais ce que c'est, Toki. Bon, faut pas perdre de temps. Va falloir t'équiper. Dirige-toi vers la sortie, tu trouveras du matériel. Ok. Merde, Capitaine. Ils sont salement amochés. Jill, c'est Carlos. – Est sorti de la station ?– Presque. C'est quoi le plan, alors Le vieux m'a chargé de déployer les voies. Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route Et comment je fais ça D'abord, il faut rétablir le courant. Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale. Compris. Je me dépêche. Il y a encore des survivants. Faut qu'on fasse repartir ce métro. Carlos je suis dans la rue principale. Où tu vois une tour de transmission C'est la sous-station. Tu vas devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre. Tu veux dire Celle peu un est Peut-être. C'est pas de ma faute si ton regard de près a encore fait des ravages. Oh, on va te faire voir. Faut que je ça. Voilà – Il était infecté. – Il était peut-être infecté Vous êtes tous comme ça, aux Stars Je comprends pourquoi vous vous faites tuer. Et vous, alors, à l'UPCS Vous tuez entre vous, c'est ça Il allait se transformer. Tu as envie de mourir jeune ou quoi, toi Retourne plutôt à la station de métro. On n'a pas besoin d'une âme sensible comme toi dans les pattes. Oh ah, cette odeur, on dirait... Ah. ah, je veux même pas y penser Bravo, super flic. Tu m'impressionnes. On peut partir Ouais, presque. Il nous faut 30 à 40 minutes pour finir la maintenance. Nicolai, tu es nouveau Ces saloperies sont partout dans la ville. Aucune chance de sortir si on les affronte. Qu'est-ce qu'elle fout là Elle nous aide à faire redémarrer le métro. C'est pas le moment de s'encombrer d'un poulet. On peut pas se fier à elle. Elle est incapable de tirer quand ils le font. Eh, hey, vas-y, Molo. Je t'aurais prévenu. Je suis désolé. Tout le monde est un peu à cran. Oh putain. Pas lui C'est moi que tu cherches. – Je vais faire diversion. Hey, – Hé, attends Reviens, Jill Non. Tu m'entends, maintenant Jill ah, Tu m'as foutu la trouille Tout va bien Ouais, ça va. Je les mets. Parfait. Le métro est prêt à démarrer. On part dès que t'es revenu. Carlos, c'est Jill, tu me reçois 5 sur 5. Ça va Ouais. Cette fois, il est mort. Nickel, tant mieux. Mais. Mais qu'est-ce qui t'a pris de servir d'abat? T'aurais pu te faire tuer. Commence pas. J'ai pas eu d'autre choix. Je sais. Et. Euh... Merci. Le métro est prêt à partir. Dépêche-toi. Merde, chill! Oh, Kendo, t'as rien? J'ai rien! C'est vite dit! Désolé, je voulais pas te faire peur. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Sans blague, écoute, on évacue les survivants par le métro. Tu viens? Le métro? Ouais. C'est une bonne idée. Une fois dehors, on aura de quoi faire. Tu pourrais nous être utile, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que. Le moment est mal choisi. T'en fais pas pour moi, je vais m'arranger autrement, d'accord Bien intérêt. T'es le meilleur armurier qui soit. Oh non. Pas de risque inutile, d'accord Le risque, c'est ton métier, hein Sois prudente, Jill. D'ici! Carlos, je sais que j'ai pas été très sympa avec toi, mais. Merci de m'avoir sauvé. Euh, tu m'as sauvé en premier. T'es bien plus courageuse que moi. Euh, ce qui compte, c'est qu'on va pouvoir évacuer tout le monde maintenant. Ouais, tu seras hors de danger. D'après ce que j'ai compris, je suis pas du voyage. – Et pourquoi ?– On a de nouveaux ordres. Enfin, si c'est pour aider la ville, moi, je suis pas contre. Bon travail es à la hauteur de ta réputation Allez, monte, le métro est sur le point de partir. Carlos, Tyrell, vous connaissez les ordres vous devez remonter en ville et essayer de trouver Nathaniel Barbe. J'espère que c'est pas le dernier métro, hein T'en fais pas. Une fois les civils à l'abri, le train reviendra. C'est bon, tu peux partir. T'inquiète pas, je vais pas mourir, on se débarrasse pas de Carlos comme ça. Si tu le dis. Il faut que vous trouviez ce scientifique. Ses recherches sur le vaccin pourraient nous sauver. Tu vois, tu apprends. La seule vie qui compte, c'est la tienne. Pas chance. On y va. Tu crois quand même pas qu'un gratte-papier comme Bard est encore en vie rassure moi J'ai de bonnes raisons de le penser. Ah. Tu es, tu es inquiet pour tes coéquipiers. Ou pour autre chose? C'est drôle comme des zombies sans cervelle peuvent prendre un peloton par surprise. Comme par hasard, la porte était fermée. Bizarre, non? <rire> C'était quoi ça? Cet enfoiré peut encore être vivante Non, c'est trop tard Vite, par ici Nicolai, qu'est-ce que tu fais C'est pas moi qui le cherche. Nicolai, non loin de la ville. Avec ta nouvelle conquête Non, c'est pas ce que tu crois. Elle, elle est pas comme les autres. Redescends ouais. <tousse> sur terre, Roméo. On est au commissariat. T'es sûr Moi, je trouve que ça ressemble plus à un cimetière. T'as l'air Oh non mec Pas toi putain Pardon Pardon -toi – toi Il est passé où ce flic? Je sais pas et je m'en fous. On a autre chose à faire. Si nos infos sont exactes, Bard est dans le bureau du Stars. On a juste à le trouver et à le capturer. Capturé Je croyais que c'était un sauvetage. Carlos, mate un peu ça. J'ai localisé le bureau du Stars. N Oublie pas, Bart connaît les pires secrets d'Umbrella. Il sait qu'on le laissera pas partir facilement. Donc cette mission, recherche et sauvetage, c'est plutôt trouver et capturer Ok. C'est bon à savoir. Barb. Oh, Dieu merci. Vous savez depuis combien de temps j'essaie de contacter quelqu'un On va vous sortir de là. Dites-moi juste où vous êtes. Je suis enfermé dans ce putain d'hôpital, au milieu de toutes sortes d'abominations. Envoyez le Stars. ils seront coiffés. Négatif. Le commissariat est infesté. Alors trouvez une solution Umbrella a perdu la raison, il massacre tous les chasseurs. Je suis la seule personne qui puissent fabriquer le vaccin pour arrêter les zombies? Alors, soit vous restez où vous êtes à vous gratter les couilles, soit vous envoyez quelqu'un qui soit capable de me sortir d'ici! Je l'aime déjà. J'en doute pas. T'as entendu? On peut pas le livrer à Umbrella. C'est pas à nous de décider, c'est à Mikhail. Je vais voir sur l'ordinateur s'il y a moyen de localiser le doc. Le train a déraillé. Déraillé Y a des blessés Jill Ils sont tous morts. Miraïl, tout le monde. Oh merde Nicolas, il nous a laissés, il nous a trahis Hein Quoi Non mais je rêve Il revient quest Bon, je dois y aller. Ok, ça marche. Ouais, je m'occupe de ça. maintenant Ressens. Tu m'as rendu un grand service, il va Hé hey, Parle-moi. Merde Tyrell, tu m'entends Qu'est-ce qui se passe Jill est infecté. Euh, je vais l'emmener à l'hôpital. Peut-être que Bard pourra la sauver. Compris, je te retrouve là-bas. Est où est Bard ?– Il doit être dans le labo du fond. Sois prudent, je suis en route. Compris. J'y vais. Bard… Tyrell, es Bard est mort. Il a été abattu. Merde Et le vaccin Je cherche. Daniel Bard, 29 septembre, 23h. Je suis parfaitement conscient que mon temps est compté. Et j'espère qu'en faisant cet enregistrement et en révélant la vérité au grand jour, je pourrai rétablir mon honneur, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Le cauchemar de Raccoon City a commencé avec la libération d'une arme biologique appelée virus T. Mon employeur, Umbrella Corporation, a conçu ce virus. Et ils ont ordonné à mon équipe de développer un vaccin, ce qu'on a fait. Je garde des échantillons de ce vaccin ici dans mon bureau, et le reste est stocké sous terre. Mais tous ces enfoirés qui sont aux commandes, ils veulent le détruire. Ils ne veulent pas que le monde sache ce qu'ils ont fait. Donc ils essaient d'effacer toute trace de l'existence du virus. Mais je suis pas stupide. Je sais qu'ils veulent pas que... Raccoon City sera totalement détruite par une frappe de missiles. Tous les survivants encore présents dans la ville sont priés d'évacuer immédiatement. Ceci n'est pas un exercice. Alerte à tous les citoyens. Ça nous laisse qu'un jour. Il reste des survivants en ville. Va dire ça, l'oncle Sam. Merde. Ils arrivent. Ok, reste là. Je m'en occupe. Je vais essayer de baisser les volets des fenêtres. Moyen de d'entrée, mieux c'est. Comment tu comptes t'y prendre en piratant le système de sécurité de l'hôpital. Toi, retiens-les pendant ce temps-là Oh, ni mieux. Mais au moins, c'est fini. J'arrive. Le vaccin a l'air de marcher. Bien. Tu vas quelque part un Peu, ouais. Et tu vas faire quoi La ville est sur le point d'être pulvérisée. S'il te plaît, appelle le gouvernement. Dis-leur qu'on a trouvé un remède, gagne du temps. Faut toujours qu'ils joue au coup. Le missile sera lancé sur Raccoon City dans quelques heures. La charge est suffisante pour éradiquer toute forme de vie biologique. Vous ne survivrez pas si vous restez dans la ville. Premier octobre Évacuez immédiatement. Je répète, non. évacuez immédiatement. C'est impossible. Est pas dans Alors, bien dormi Tu m'as sauvé la vie. Moi, j'ai fait que dalle. Pour bon, remercier Carlos. T'as porté jusqu'ici et t'as soigné. Ce mec est dingue. Où est-ce qu'il est, qu est Parti au sous-sol. Bardi a stocké le vaccin, Il y a peut-être encore un espoir pour la ville. Je croit quand même pas y arriver tout seul. Je vais aller le rejoindre. Attends, t'as pas vu à la télé Ils vont rayer la ville de la carte. J'essaie de contacter quelqu'un, n'importe qui, en mesure d'arrêter ça. Laisse-le faire son job. C'est un pro. Moi aussi. Je crois que j'arriverai pas à te dissuader. L'entrepôt se trouve sous nos pieds. En dessous de cet hôpital. J'ai perdu contact avec Carlos. Attends-toi au pire. Tyrell, j'ai réussi. Ils veulent bien négocier. Ils annuleront la frappe si, et c'est un putain de si. On arrive à leur livrer le vaccin avant le lancement. On a combien de temps? Quelques heures, au plus. Ok, alors il n'y a pas une seconde à perdre. moi Le vaccin devra être par là. T'es sûr que tu veux pas rester là Pourquoi faire Je viens avec toi. D'accord. Alors on continue. Qu'avons-nous ici Nicolai, non La ville a besoin de son vaccin Plus que moi Apparemment... Mes conseils ne sont toujours pas rentrés dans ta petite tête. Oui, je sais, pour toi, la vie, ça n'a pas de prix. Mais moi, je suis là pour gagner du pognon. Faisons un marché. Descends là-dedans. Affronte le Nemesis. Et j'enregistre tout ça pour vendre les données de combat. Assure le spectacle et... J'aurai peut-être pas besoin du de vaccin. T'il Bien. <t 'en> C'est fait Donne-moi le vaccin, espèce de sale ordure Oh non, non, non, non Tu faut de l'or Et j'aime ça. Je crois que notre partenariat est fait pour durer. Allez, jette ton flingue as déjà vu quelque chose d'aussi, de incroyable Des données là-dessus pourraient valoir des mille... Mais... Ah, je vais pas te faire un dessin La ville est sur le point d'exploser Et la vie, ça n'a pas de prix <rire> Bonne chance Nikolai Jill Cours, après Nikolai Il a le vaccin Et toi, alors Écoute, on n'a plus le temps, là Je vais y arriver j'ai pas de doute là-dessus. Bon, je te préviens. Cette fois, ce sera la dernière fois. Ouverture du compartiment. Ça se en fait. Ne pas Je t'ai promis ça, vrai Non T'as la moindre idée de ce que tu viens de faire Aucune, je m'en fous. Mon client m'a ordonné de réduire Umbrella en miettes. Impact du missile dans ah. Le missile est parti. Et je dois déconner. Adieu, Jill Valentine. C'est dommage que tu ne m'aies pas écouté. Jill vas-y tire. Je Ah je vais te toucher. Ah pas le Ah On n'a pas le choix. Je t'avais dit qu'on se débarrassait pas de Carlos comme ça. Même si là c'est pas loin. On fait quoi de lui Les choses ont un prix, tu sais. Et même laisser le monde brûler. <rire> Pour qui est-ce que tu travailles Je te le dirai, si tu me sors d'ici. Je paierai tout ce que tu auras. Imbécile Imbécile Si je meurs, tu sauras jamais la vérité rien contre une petite enquête bien Et voilà. Pas terminé. Adieu, Raccoon. Une sensation de vide, de froid m'a envahi malgré la chaleur de l'explosion. C'était pas un simple virus qui était à l'origine de tous ces morts. Je me suis alors juré que les cendres de Raccoon City seraient également celles d'Umbrella. Je les arrêterai, une bonne fois pour toutes.